bonjour à tous et bienvenue sur sa diète la chaîne qui vous donne la pêche et pour être en forme aujourd'hui je vous propose trois recettes autour du brocoli avant tout faisons un petit point nutrition le brocoli est très riche en vitamine c la vitamine c est une vitamine anti et anti stress il a aussi des teneurs très intéressantes en de nombreux antioxydants qui ont pour rôle de protéger l'organisme des toxines et des toxiques le brocoli a une teneur très intéressante en vitamine K qui a un rôle de régulation de la coagulation du sang et qui est connue depuis peu comme essentielle à la santé des os puisqu'elle interviendrait dans l'activation d'une protéine euh, responsable de la calcification osseuse. Le brocoli a aussi une teneur très intéressante en potassium et en iode. Le potassium qui intervient dans le fonctionnement normal des cellules, des nerfs, du cœur, des muscles. Et l'iode, lui, qui participe au bon fonctionnement de la thyroïde. Pour cette première recette, je vous propose le brocoli en vérine. La liste des ingrédients, brocoli, carotte que vous avez au préalablement râpé, crème de coco, curry, piment doux, ail, persil ici déshydraté, huile d'olive, vinaigre balsamique, vinaigre d'alcool, moutarde, bête goji, sel et poivre. Vous faites cuire le brocoli à l'eau ou à la vapeur et une fois qu'il est bien dégoûté, vous le mixez avec la crème de coco. Vous assaisonnez ce mélange avec du sel, du poivre, du piment doux et du curry. Ensuite, vous faites une vinaigrette pour assaisonner les carottes râpées avec un mélange d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de vinaigre d'alcool, de moutarde, de sel et de poivre et vous y ajoutez le persil et l'ail. Après, il vous suffit de dresser la verrine. Donc, vous mettez d'abord euh, la couche de la purée de brocoli, après les carottes râpées et après vous décorez avec 3-4 baies de goji. Les baies de goji d'ailleurs sont aussi très intéressantes en vitamine C. Et sur mon site internet, je vous invite à aller voir l'article que j'ai rédigé sur les vertus nutritionnelles de celle-ci, mon site internet qui s'affiche ici. Et voici encore une fois la photo de mes jolies verrines. Pour ma deuxième recette, je vous propose un broconi face en taille. La liste des ingrédients Des broconis, des champignons, de l'huile d'olive, des graines de sésame, de la sauce soja salée et du poivre. Vous faites cuire le broconi et vous goûtez bien. Ensuite, vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans une poêle préalablement chauffée et vous y faites revenir le broconi avec les champignons que vous avez préalablement émincés. Vous ajoutez les graines de sésame et une fois que les légumes sont légèrement dorés, vous ajoutez la sauce soja. Ensuite, vous mettez à feu doux et vous laissez cuire encore 3 petites minutes pour que les légumes s'imprègnent bien de la sauce et voilà le tour est joué et pour cette troisième et dernière recette je vous propose des galettes de brocoli et pommes de terre la liste des ingrédients des brocolis et des pommes de terre de l'huile d'olive un oignon un œuf, des graines de tournesol des graines de courge sel et poivre vous faites cuire le brocoli et toujours pareil vous faites attention de bien les goûter pour ne pas qu'ils rendent d'eau vous les mincez Ensuite, à côté, vous râpez les pommes de terre crues et vous émincez l'oignon. Vous mélangez le tout, donc euh, les brocolis émincés, le râpé de pommes de terre, l'oignon émincé et vous assaisonnez avec le sel, le poivre et vous y mettez dedans les graines de tournesol et les graines de courge. Dans une poêle préalablement chauffée, vous y versez votre huile. Vous n'avez plus qu'à faire vos petites galettes et à les poser dans la poêle. Un feu moyen vous faites cuire 5 minutes sur une phase et puis 5 minutes sur l'autre phase et puis voilà le tour est joué plus qu'à déguster pour avoir les quantités des ingrédients je vous invite à télécharger la fiche recette sur mon site internet qui s'affiche ici et si vous préférez que je vous l'envoie par mail faites en moi la demande à l'adresse mail qui s'affiche aussi ici je suis ravie de partager mes idées recettes avec vous et je vous remercie d'ailleurs de regarder mes vidéos je vous invite à continuer de m'encourager en likant cette vidéo si elle vous a plu et en la partageant à vos proches qu'ils aiment cuisiner ou non d'ailleurs car comme vous avez pu le constater ce sont des recettes simples et et rapide d'ailleurs vos idées recettes à vous sont aussi la bienvenue dans les commentaires car je suis sûre que vous en avez de superbes je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo pour vous aider à mieux manger et à prendre soin de vous et en attendant régalez vous bien